Nous sommes à la cabane Rochefort du club alpin suisse, sur le territoire de la commune d'Arzier-le-Muy. Ici, la Région de Nyon vient de soutenir la dernière rénovation qui permet notamment des économies d'énergie. Cet hébergement collectif de 30 lits accueille des touristes, randonneurs et cyclistes en hiver comme en été. Au total, il enregistre 1000 nuits épargnées. En même temps, la Région de Nyon a soutenu quatre autres projets touristiques d'envergure régionale. L'aménagement de la Maison des Vins de la Côte à mont sur rolle le soutien au phare pendant quatre ans, les activités nordiques à Saint-Georges et la création de deux itinéraires VTT. Le soutien au VTT va favoriser le passage dans les épiceries et les cafés-restaurants. La région de Nyon verse près de 160 000 francs à ces cinq projets. C'est un coup de pouce important qui permet d'étoffer l'offre de touristes de nature, culturelle et gastronomique dans notre district.